Entre 40 000 et 35 000 ans en Europe, les hommes de Néandertal s'effacent au profit des hommes modernes venus de l'Est. Ces hommes modernes apportent avec eux une nouvelle technologie, celle de la lame, c'est-à-dire que les nucléus sont traités de telle sorte qu'ils produisent des éclats, on en tire, donc des éclats à bord parallèle, des éclats minces allongés, qu'on appelle des lames. On y trouve donc confectionnés des grattoirs, des burins, des becs perçoirs, certains types d'armatures. Et c'est donc une particularité de ce désormais paléolithique supérieur ou paléolithique récent, réalisé par les hommes modernes, dont l'un est bien connu, c'est l'homme de Cro-Magnon. Un autre chapitre de la technologie s'ouvre également, c'est que dès ses premiers débitages laminaires, apparaissent les débitages de lamelles. Les lamelles sont des toutes petites lames. Elles sont parfois à peine retouchées pour être collées le long de têtes de saguets en bois de reine, combinant en cela, pour des têtes de projectiles, euh, la robustesse du bois de reine qui est pratiquement incassable et ces petits tranchants de silex qui dépassent latéralement et qui sont capables d'infliger des blessures très hémorragiques aux animaux de façon à les récupérer beaucoup plus vite une fois qu'on les a touchés. Voici quelques outils pour les examiner de plus près, du paléolithique récent ou paléolithique supérieur, qui viennent des grands gisements de la, de la Dordogne, euh, en particulier de la vallée de la Vézère. Voilà, donc le grattoir est vraiment l'un des outils les plus fréquents, avec son front semi-circulaire ou moins large. La lame retouchée ensuite. Ici on voit une délicate retouche rasante qui a sans doute répétitivement ravivé ce bord. On a ici une belle retouche continue sur un bord. Le burin maintenant, c'est un outil très commun au Paléolithique supérieur. Le burin, en fait, est composé de, de deux parties actives. Un bisou ici et puis le, le, le pan du, du burin. C'est l'enlèvement du bord de la lame. mais Il manque à peu près cet espace ici, qu'on appelle chute, qui a été enlevé par un petit coup au sommet, qui détermine cet angle ici proche de 90 degrés, qui est très efficace pour racler de cette façon-là. Et puis, encore une troisième famille d'outils, les becs et perçoirs. Ici, un perçoir formé donc par convergence de retouches. L'autre extrémité est un burin-bec. Bec, Bec d'un côté, burin de l'autre côté. Et puis, à certaines périodes, notamment au gravétien, des pointes de la gravette. Ici, malheureusement, celle-ci est cassée. L'idée est de retoucher tout du long un bord par retouche abrupte, de façon à former un dos vers l'extrémité. Le dos rejoint la pointe et donne, détermine donc une pointe effilée. La base également peut être, euh, peut être aménagée pour l'emmanchement. Et puis, c'est lamelles à dos. Nous avons déjà signalé cette, euh, cette innovation euh, capitale au paléolithique supérieur, qui s'est déclinée pratiquement à toutes les périodes de toutes petites lames, qu'on appelle lamelles, dont un bord est aligné par retouche brute, et qui sont fixées par collage, probablement, avec des résines, le long de têtes de, tête de saguets en, en bois de cervidé essentiellement. Après ces outils assez généraux au cours du paléolithique supérieur, nous allons voir les outils spécifiques du solutréen. Pendant environ deux millénaires, entre 22 000 et 20 000, une innovation se répand en France et dans la péninsule ibérique avec les fameuses feuilles de laurier. Ces feuilles de laurier sont des pièces bifaciales, donc façonnées comme des bifaces, mais ici amincies jusqu'à l'extrême et de dimensions très variables. Les plus petites sont probablement des pointes de projectiles, les pièces de dimension moyenne sont des couteaux de chasse. Et les très grandes, comme cette pièce exceptionnelle de Volgu, où il en fut trouvé 16, collées les unes contre les autres, euh, ces très grandes, probablement, ne furent pas utilisées. Elles sont trop fragiles pour être utilisées. Il s'agit plus probablement de chefs-d'œuvre, on pourrait dire. Ces feuilles de laurier, on l'a vu, existent sous différentes dimensions, de toutes petites des moyennes, et puis des plus grandes, voire très grandes. Ces plus petites, probables pointes de projectile. Et puis, au solutrin récent ou solutrin supérieur, c'est l'abondance des pointes à cran. Alors on appelle cran cette échancrure ici, donc qui correspond à un mode de manchement asymétrique. Quelques-unes ici sont entières. Et puis d'autres sont cassés, cassés à la pointe ou du côté de leur pédoncule. Ce sont des outils très caractéristiques et un simple, un simple grand fragment comme celui-ci peut être identifié comme tel, pointe à croce solutréenne, et donc daté d'autour de 20 000, 21 000 avant Jésus-Christ, en année calendaire. Et puis, un peu curieusement, ces outils particuliers semblent disparaître assez rapidement et on ne retrouve plus ensuite que euh, les outils euh, classiques, grattoirs, burins, euh, qui eux persistent. Ce qu'on appelle l'outillage plus domestique ou l'outillage de fonds commun. La période suivante correspond en fait au premier grand réchauffement euh, en fin de cette période glaciaire, aux prémices de, de, de, de l'Holocène, avec la période dite asilienne. On constate une simplification importante, progressive, mais importante de l'outillage. L'industrie osseuse disparaît quasiment, le débitage laminaire se réduit petit à petit, au profit d'une famille de pointes de projectiles, les pointes asyliennes, qui sont assez simples. On en a un bel exemple ici, sous sa forme bipointe, elles correspondent probablement au développement de l'arc et de nouvelles techniques de chasse plus individuelles. Nous avons disposé ces quelques pièces pour rappeler les deux grands processus, l'un après l'autre, qui marquent la fin du paléolithique supérieur, du paléolithique récent. Le premier processus est un processus de simplification, en quelque sorte. Les lamelles à dos disparaissent, le débitage de lame se raptisse et se réduit bientôt à un simple débitage d'éclat, et les outils eux-mêmes se simplifient et commencent même à se, à se réduire en dimension. On a là le nouveau type de pointe de projectile, assez simple, c'est une petite lame à pointer avec un dos un peu courbe ou plutôt rectiligne ici, ça c'est presque un bipointe. Et puis donc voilà ces petits grattoirs, et euh, ceci se fait au détriment, donc, euh, du grand, du beau, des beaux débitages laminaires du Paléolithique supérieur, au détriment également des, des lamellados qui disparaissent. Voilà, devient, ceci devient le type de, de, de pointe universelle, pointe de projectile, probablement pointe de flèche. Mais également, on pense que de tels objets ont pu servir de pointe de, de couteau. Cette période de simplification est déjà un peu microlithisation et euh, est suivie d'une période de microlithisation encore plus accentuée et d'une certaine manière encore plus géométrique. On les appelle justement des microlithes géométriques. Ici, des trapèzes asymétriques avec hasard du sachet, cinq avec pointe à, à gauche et deux avec pointe à droite. Ici, nous sommes dans l'Aisne, à Montbani. Ceux-ci sont des éléments, on pourrait dire, totalement standardisés, des éléments d'armature qui étaient fixés, collés, euh, sur des baguettes pour en faire des couteaux ou sur des pointes pour en faire des pointes de projectiles ou des pointes de flèches. Donc ces microlithes géométriques sont typiques du Mésolithique, en particulier du Mésolithique récent, peu de temps avant euh, le phénomène de la néolithisation en Europe.